Salut les amis et bienvenue sur Creative Wargame, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce podcast, d'ailleurs on l'a ça un podcam d'ailleurs, c'est des podcasts avec des cams, <rire> c'est original, j'ai le plaisir de recevoir Gilles de euh, Monolithe, Gilles on t'a déjà vu sur Creative Wargame, il y a un petit moment de ça, ouais. euh, comment vas-tu Ça va bien, écoute... Euh... De manière frileuse mais ça va, non, yes. non franchement ça va, Bonjour. pas mal de fatigue avec la campagne Orquest en ce moment mais ça va, je suis pas, je suis pas le plus à plaindre de l'équipe, donc, euh, donc ça va. Pour commencer ce podcast, je te propose Gilles une petite présentation si tu le veux bien que nos, nos viewers qui ne te connaissent pas puissent te découvrir. Ouais, alors moi je suis directeur des opérations. Chez Monolith. Euh, déjà ça en jette. Donc je chapote. Voilà, ouais, c'est fait, c'est super pompeux. C'est quand tu vas, un... c'est comme sur LinkedIn quoi, quand tu veux des, <rire> tu sais, c'est comme l'empereur à Star Wars. Tu... tu as des noms à rallonge pour que ça en jette. Euh, mais donc voilà, le directeur d'opération, c'est c'est celui qui chapote tout et qui décide euh, et met en exécution la stratégie commerciale de l'entreprise, euh, décide un peu quel horizon va être pris euh, et avec la, su... la supervision des équipes derrière des projets, qu'on va faire quand, etc. Quoi. Donc, c'est beaucoup de la gestion éditoriale. Ok. Euh, du coup, chez Monolithe, et je vais basculer sur la deuxième partie de cette question, est-ce que du coup, tu peux nous présenter Monolithe Eh bien, non. Et sur ce, je m'en vais. Allez, à <rire> plus donc, Au revoir <rire> Non, alors Monolith, donc c'est une société qui a commencé euh, Kickstarter en 2014 euh, par euh, Frédéric Henry et Erwan Asquet. Euh, avec le kickstarter de Conan qui, a été, euh, qui était à l'époque le plus gros succès de jeu à figurines euh, sur kickstarter Et euh, qui avait fait euh, de mémoire quelque chose comme 3 millions... 3 ou 3 millions 5 Enfin voilà c'était extrêmement gros surtout pour l'époque c'était quelque chose de très très rare euh, Ça a été un gros engouement euh, outre-atlantique mais aussi beaucoup côté français Puisque ça a été vraiment un, un, un revival de, de toute la partie Conan C'est à dire... Euh, euh, ça a été très basé sur ce qui avait été fait dans les livres par Barry Howard, qui est l'auteur, euh, et ça avait été vraiment repris en jeu de figurines avec les sensations des livres, tu vois le, les combats nerveux, rapides, et euh, ça a permis je pense aussi à beaucoup de, de gens qui faisaient du jeu de rôle euh, ou qui était hésitant à se lancer dans du jeu de figurines, bah à partir sur quelque chose, voilà où tu vois les figurines étaient déjà montées, tu, tu pouvais euh, mettre en place et jouer assez rapidement. Euh, donc ça, c'était le premier gros succès de Monolith. Et après Monolith sur les huit ans qui sont passés a principalement fait il euh, y a moitié-moitié entre des licences existantes et des licences euh, qui, qui sont euh, propres à Monolith, euh, qui nous appartiennent. Donc on a on a fait pas mal de jeux de plateau, on a fait aussi beaucoup d'entretien de gamme, c'est-à-dire que euh, j'aurais tendance à dire, tu as deux types de jeux, tu as les jeux one-shot, c'est-à-dire ils sortent, c'est fini, euh, basta, et après tu as les jeux où, ben bah, un peu comme par exemple, chez Games Workshop, tu as vraiment de l'entretien où euh, pendant plusieurs années, ils continuent à avoir des sorties, tu peux continuer à jouer avec des nouveautés, etc. Donc nous, on a eu Conan, euh, on a eu Batman aussi dans les licences euh, très connues, hein, donc Batman Gotham City Chronicle, pour lequel on a du jeu de plateau, euh, et pour lequel on a eu l'année dernière également un jeu de rôle euh, qui a été lancé. On a euh, Mythic Battle qui est donc la grosse gamme Skirmish euh, qui avait commencé en coédition avec Mythic Games euh, qui a été repris ensuite intégralement par Monolith, donc où il y a eu et Pantheon et Mythic Battle Ragnarok. On a aussi euh, Claustrophobia qui a été une réédition et revisité euh, du jeu qui avait été fait par euh, Croc euh, à l'époque. Euh, je ne sais plus si c'était chez Asmodee ou chez Cyrose. Mais euh, donc, il a pour le coup. c'est pas vraiment un dungeon crawler. J'appellerais plutôt ça un dungeon survival, puisque c'est le contraire des dungeon crawlers. Tu démarres à pleine puissance pour affronter les démons et plus la partie avance, plus tu es dans la merde en tant qu'humain. Donc, euh, c'est un, une façon de jouer assez différente, mais qui est vraiment très très sympa. Pour moi, honnêtement, c'est un des meilleurs jeux à deux euh, euh, qui existent en, en jeu de plateau. Euh, et ensuite. On a aussi. Euh, donc là, nous, on a commencé le jeu de rôle depuis maintenant deux ans et demi. On a une première coédition de Capitaine Vaudou. Donc, euh, période euh, une vision des Caraïbes fantastique, euh, euh, Qui a été faite en coédition avec Black Book Edition. Donc qui eux, pour le coup, sont vraiment spécialistes du jeu de rôle au départ. Et euh, donc on a eu Batman l'année dernière euh, qui a aussi été fait en jeu de rôle. Alors pour le coup là on le fait tout seul. Euh collaboration avec Warner, mais pour le coup il n'y a pas de coédition avec d'autres éditeurs de jeux de rôle. Euh, et on a aussi, depuis euh, l'année dernière, on... parce qu'on s'adapte aussi à, à tout ce qui se passe hein, euh, par rapport à la guerre en Ukraine, au Covid ou autre, euh, et donc on, on se dé -star -stories un petit peu puisqu'on a nos premiers jeux retail, euh, on a un premier petit jeu euh, entre le party game et l'éducatif qui est Cardline. Donc là c'est Cardline Animaux qui est une gamme que Frédéric Henry avait fait à l'époque donc le, le directeur de Monit, euh, pour laquelle on a récupéré les droits. Donc là, il y a une réédition et là, tous les ans, on va avoir un à deux jeux boutique. Euh, donc quand je dis jeux boutique, j'entends je, surtout des jeux sans figurines. Là, on est vraiment plus proche du, du jeu de société traditionnel. Je dirais qu'ils vont sortir euh, dans les boutiques physiques euh, qu'on peut trouver un peu partout ok euh, je, je reste je me focalise 5 minutes sur, sur monolith ouais. euh, aujourd'hui Monolith, ça représente combien de, de personnes euh, en termes de travail ça emploie combien de personnes ouf alors en termes d'emploi strict pas tant que ça parce que nous on travaille beaucoup avec des équipes externes on a un gros gros visier de en fait si tu veux pour nous le problème des kickstarters c'est que sa force et par la vitesse à laquelle tu développes les jeux et en fonction de nombre de projets qu'il vas faire, Sa force, c'est une grande adaptabilité. Euh, euh, alors on, en, on en reparlera après, justement, sur les questions de, des retards et tout ça. Donc, nous, en équipe euh, en équipe vraiment stricte, on est euh, on est à peu près 5, euh, 5-6. Après, en, en freelance qui tourne autour, pff, alors là, on, monte à, on doit monter une bonne quarantaine. Euh, alors après, il y a des gens avec qui on travaille un petit peu, des gens avec qui on travaille presque tout le temps. Après, ils n'ont pas que nous comme clients, c'est pour ça qu'ils sont en freelance, c'est pas... Euh, et pas embauché, mais on... ouais, on... en gros, on tourne à une quarantaine de personnes. Quoi. Les jeux... un, un jeu monolithe, ça représente combien de, de, personnes... combien de joueurs jouent au jeu monolithe Est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui combien de joueurs jouent à des jeux monolithe euh, par rapport au. Comme tu passes par Kickstarter, par rapport au backer de chaque, de chaque, de chaque licence Oui. Alors, ce que je pourrais dire de façon générale, on a. Euh... Alors, j'ai pas les chiffres hors quest encore, mais on a à peu près 60 000. Euh, joueurs différents qui ont déjà euh, pris des Kickstarters chez Monolith. Après, une, une campagne Monolith moyenne, c'est entre 10 et 20 000 personnes. Euh, donc ça fait, à la fin, quand même, ça faire pas mal de monde, puisque là, on a on a une bonne dizaine de jeux euh, de campagne Kickstarter qui ont été livrés. Euh... Globalement, l'ensemble des jeux euh, Monolith a touché 60 000 personnes. Euh, ouais. les, euh, les nations différent. après si je, compte, si je compte en backers c'est beaucoup plus mais euh, je trouve que c'est je trouve là en fait le, je trouve personnellement le chiffre de, de backer différent euh, moins marketing et plus clair tu vois ce que ouais. je veux dire et alors ma question si c'est que sur... je peux dis on dépasse les 100 000 mais, mais ça veut aussi dire en fait qu'on a des gens qui reviennent souvent bien sûr euh... ma question c'était surtout euh, l'origine il n'y a pas que des français forcément vu la, non. la vu l'ampleur la, de on a, on, a un, on a un gros pool de français mais le, les français c'est en moyenne, c'est 15 à 20% sur nos campagnes. Il y a des campagnes où c'est un peu plus, mais c'est que 15 à 20%. En fait, c'est le gros avantage d'une plateforme comme Kickstarter c'est qu'à partir du moment où tu proposes un jeu en langue anglaise, le, le, le compteur potentiel du nombre de backers explose. Donc, on a, on a beaucoup de gens aux États-Unis. Ça doit être quand même. États-Unis, Canada, ça doit être un bon 35% quand même. 35-40% de, de tout ce qu'on fait. Et alors, après, euh, tu as, as beaucoup en Europe, euh, bon, réparti sur pas mal de pays, hein, quand même, entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, que je vais quand même compter dans l'Europe, euh, l'Italie, euh, la Pologne aussi. La Pologne, ça se développe de plus en plus. La, la Pologne, c'est quelque chose qui est en train de, je ne pas dire exploser, mais en tout cas de bien grimper en termes en, sur la scène du jeu et en nombre de backers. Euh, après, on a aussi des bastions où. C'est des pourcentages pas forcément gros, mais c'est des, des, des bastions très fiables. Par exemple, en Australie, on a souvent... Euh, on a quelques pourcents en Australie qu'on sait qu'on fait à chaque fois, parce que je pense que par chez eux, c'est un peu plus compliqué. <rire> tu vois, donc les, ils ont quelques villes où vraiment ils se réunissent beaucoup pour jouer et où on fait toujours des très gros chiffres. C'est assez marrant, d'ailleurs, sur Kickstarter, parce que l'Australie, c'est même pas dans le top 10, par exemple, des pays où on a des backers. Mais tu, si tu regardes... En fait, sur Kickstarter, tu peux toujours voir la communauté, tu sais, par pays... Euh, pour voir quel pays a, a combien de pledgers Et tu peux voir aussi par commune Et là généralement tu vois qu'en ville on a, on a quasiment toujours Une ou deux villes en Australie dans le top 10 C'est ouais, cool, tu... euh, ouais, cool. En fait sur les villes Mais je pense qu'il y, y a le fait que déjà c'est les grosses villes Et en plus t'as pas mal d'expatriés tu vois ouais. Donc euh, t'as des communautés Qui ouais, se ouais, rencontrent ouais, vraiment en... pour jouer euh... Euh... Et alors, de dernière question pour rester toujours un petit peu dans les chiffres et après on, on parlera, on parlera ouais. des jeux. Euh, le plus, donc, je, de ce que j'ai compris, ça doit être Conan. Le plus gros succès de Monolith lequel est-il Et en termes de, euh, de levée financière, qu'est-ce que ça a représenté Alors, le plus gros, c'était Batman, euh, qui a fait, je crois que c'est 4,4 millions en dollars. 4,4 euh, ,4 millions de dollars sur Kickstarter. En comptant, le, le pledge manager, ça sans compter les frais de port, ça a dû dépasser les 5 millions, 5, 6 millions. Quoi. Okay. ok. Ce qui ouais, est donc, pas mal. C'est est pas le plus gros succès français. Euh, je pense qu'en Kickstarter, le plus gros succès francophone, ça doit être Darkest Dungeon avec Mythic Games. Ouais. Euh, mais ouais, c'est très bien placé. Ça fait partie des gros, ouais, gros succès. 3, ou... Ouais, ouais. Ok. Ok, et très bien. Je pense qu'on a fait le tour au niveau chiffre, ça donne un petit peu l'envergure le, de Monolith et de ce que représentent aussi bah, le, le, les jeux que vous créez et euh, la communauté qui est derrière aussi à, à la réception de tout ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur où on est Ragnarok aujourd'hui euh, pour Monolith ouais, tout à fait. Alors actuellement c'est en production. Alors littéralement c'est actuellement pas en production parce qu'au moment où on parle les usines en Chine sont fermées donc il se passe rien pendant quelques semaines euh, mais le jeu donc euh, et le reprint Mythic Battle Pantheon et Ragnarok sont en print euh, donc c'est un jeu sur lequel on a pris un peu de retard puisque comme, comme je te disais euh, en préambule nous on va le temps que la livraison se fasse on va être à un an de retard à peu près ce qui est, ce qui est déjà beaucoup quand même euh, qui est trop surtout euh, en fait on a, on a surtout un problème sur deux, deux points le premier on a des, des soucis sur quelques figues où, la qualité n'était pas encore nickel par rapport à ce qu'on voulait. Et... Enfin, Je trouve qu'en plus, tu vois, quand tu es en retard, entre guillemets, ça doit être nickel tu vois, quand ça arrive. Si, si en plus il y a quelques petits couacs, ce c'est pas, pas génial. Et donc on a quelques figues où nous on a fait refaire les moules. carrément. Euh... Enfin, Là il n'y avait pas le choix que de refaire le moule. Il y avait des, des, des erreurs trop grosses, euh, si tu veux, pour que ce soit directement refait à même le moule. Et on a eu quelques petits soucis sur des, des traces plastiques. Euh, euh... En fait, ça aussi, il y a des moules. Pour toute la partie trails dans lequel tu ranges des figurines et euh, sur ce qui était reprint avec quelques moules qui étaient abîmés qui n'étaient pas euh, sauvables et donc pour le coup il a fallu les refaire c'était pas prévu donc euh, bah, en fait ça te remet vite euh, deux trois mois dans la tronche et puis comme il est en chinois bah, deux trois mois ça fait vite quatre cinq mois tu vois en fait mais après tu vois c'est ce que je te dis c'est il y a les aléas du direct donc ça tu n'as pas forcément de contrôle dessus mais je reprends justement l'exemple de Ragnarok parce que pour moi c'est un très bon exemple Là, avec euh, quelques couacs euh, avec les usines, euh, on va arriver entre salle volant chinois, etc. à hein, un an de retard. Si tout le jeu avait été complètement fini en développement ou lancement, ce retard-là, de toute façon, il ne serait pas d'un an. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ce serait peut-être 3-4 mois, euh, et puis pareil, non seulement le fait que le développement soit fini quand on lance, mais nous maintenant, l'idée aussi c'est que toute la partie euh, moulage elle soit faite euh, dès la fin du caisse tu vois euh, le caisse fini tu sais si t'as financé ou t'as pas financé il n'y a pas vraiment de raison d'attendre euh, si tout est fait pour pouvoir euh, lancer les figurines bon bah en fait voilà euh, ce quack au lieu de faire euh, un an de retard il, il devrait être à deux mois par exemple J'ai basculé justement sur c'est intéressant on va basculer sur Orquest qui est le projet qui est en cours ouais. alors là on enregistre là on est le 17 janvier le KS yes. se clôture demain. C'est un KS qui ne durait ouais. que 8 jours, si je ne dis pas de bêtises. 6 tout jours Tout à fait. C'est 8 jours, c'est ça Oui. Yes. Euh, donc là, c'est intéressant parce que, au, autre mode de travail, tu arrives avec, au lancement du KS tu as déjà tout le développement qui est fait. Donc, ce qui raccourcit clairement, on va dire, la, la, la, la durée euh, d'attente pour les pledgeurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Orquest Alors, juste une, une petite. Euh, Genèse pour savoir d'où vient ce projet Et puis nous parler un petit peu du jeu aussi à, à quoi les joueurs, Dans quoi les joueurs se lancent En s'en sortant quest Et puis après on parlera un petit peu aussi du système de développement Qui va faire que ce Kickstarter va être livré dans des brefs délais Ouais Alors en sachant que je précise tout de suite La campagne donc elle est de 8 jours Elle finit euh, ce mercredi à 23h Heure parisienne euh, Mais du 10 février au 10 avril Il y aura deux mois de pledge manager Donc les gens qui l'auront raté ils ont quand même encore une opportunité de, de sauter dans le wagon à ce moment-là, en sachant que le prix sera exactement le même. Il n'y aura pas de surplus, il n'y a pas de taxes, il n'y a, a, a rien de différent. Alors Orquest, c'est ce qu'on appelle un dungeon crawler qui était passé sur Kickstarter en 2018 euh, par une société qui s'appelle Mess Games qui était la société aussi des auteurs du jeu, donc qui portaient leur leur propre projet, euh, leur propre création, euh, qui avait euh, proposé beaucoup de matériel, mais qui n'avait pas levé assez de fonds pour les mettre à exécution. Euh, déjà à l'époque, bon imagines qu'entre le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Bon, c'est encore plus plié euh, vu les prix de production maintenant. Et euh, donc euh, l'un des deux co-auteurs euh, du jeu, euh, Johan Buny, euh, nous a contacté. Fin d'année dernière, début de cette année, on a eu une période de tractation sur le fait que, ne ben voilà, il pouvait pas produire le jeu, donc il pouvait encore moins le livrer. Euh, il n'avait pas de solution par lui-même, euh, puisque là, tu sais, des fois sur Kickstarter, tu peux avoir pour la livraison des éditeurs qui demandent une rallonge de 20 ou 30 euros, mais là, le, la rallonge entre la livraison, la production, etc. Enfin, c'est entre guillemets presque personne n'aurait payé la rallonge qui était demandée pour ça, donc il était, il était vraiment coupé. Euh, et donc il est venu nous voir, voilà, pour voir si on pouvait trouver de solution ou s'il pouvait y avoir un moyen de, de sauver ce jeu. Euh, donc on a pas mal, on a fait pas mal d'analyses financières, etc. Pour, pour voir ce qui était faisable. Et donc Monolith a récupéré le jeu avec euh, par contre l'engagement de payer toute la production euh, d'Orquest pour les anciens backers, c'est-à-dire tous les backers chez Maze Game euh, qui avaient pris un Orquest. Nous, on va prendre en charge toute la production euh, pour eux, également l'acheminement euh, de des containers de, de Chine jusqu'en Europe, aux états unis ou autre, enfin jusqu'au hub. Parce que ça, ça fait partie euh, des choses qui normalement sont dans les coûts de production. Tu vois, c'est n'est pas du frais de port. Contrairement à ce que les gens imaginent, normalement, ça n'a pas de raison. Les frais de port, normalement, c'est vraiment de l'entrepôt à chez toi et pas de l'usine à chez toi. Euh, et donc, tout ça, nous, on le prend en charge. Euh, on a également vu avec Mace Game, donc toute la partie TVA pour les anciens pledgers, elle est également prise en charge. Il n'y a pas de re TVA à payer pour ça. Et donc, nous, on a fait le Kickstarter avec euh, l'objectif quand même de 200 000 euros, ce qui n'est pas si commun euh, sur Kickstarter, puisque l'idée, c'était à ce budget-là qu'on puisse élivrer les nouveaux backers et livrer les anciens. Euh, donc On n'est pas loin des 2000 personnes quand même pour, pour l'ancien. Euh, et donc tous ces gens-là, ils auront juste à payer les frais de port pour recevoir leur jeu en même temps que, que les nouveaux pledgers euh, au mois d'octobre cette année. Donc là, on fait un Kickstarter en janvier euh, qui va être livré au mois d'octobre. Euh, donc c'est assez court, 9 hein. mois pour un class, c'est vraiment pas mal. Puisque Mace Game, à l'époque, avec Yuan euh, Buni, ils avaient quand même déjà quasiment terminé le développement du jeu. Et en plus, le, toute la partie moule des figurines pour le, les moules plastiques avait déjà été faite. C'est aussi ce qui explique le délai, hein. C'est pas parce qu'on est magicien, c'est aussi parce que même si euh, la production ne pouvait pas être faite, le gros était fait. Et donc Orquest, c'est un jeu vraiment sympa dans le sens où c'est un, un, un pitch que tu n'as pas souvent, puisque là c'est un dungeon crawler où tu joues les orques, euh, qui sont euh, sous le coup d'un complot euh, des humains et d'autres espèces euh, pour anéantir euh, la race des orques, et donc les, les orques euh, se rebiffent. Et puis, euh, vont vraiment euh, faire la route euh, jusqu'à la tête du grand méchant humain euh, qui, euh, qui fout le Dawa. Euh, donc, tu as pas mal de peuples, euh, je dirais, clin d'œil ou type de l'Heroic Fantasy. Hein, voilà, tu as des nains, des elfes, tu as des hommes rats, tu as des morts vivants, tu as, as vraiment pas mal de choses. Tu as des peuples un peu moins communs puisque, par exemple, il y a des porcs, qui sont donc des, des hommes cochons, euh, qui ont un clin d'œil à ville Pig, hein, des ville Pig Games, euh, un clin d'œil totalement assumé. Euh, et c'est un jeu où donc chaque héros Orc a son propre deck de cartes pour les différentes actions qu'il peut faire et pour lesquelles il peut avoir aussi des combos à faire s'il engrange par ses meurtres, ses rapines ou ses actions à ses points de badass qui est une piste qui peut lui permettre aussi bien de faire des super actions que de permettre à tout le monde dans l'équipe de gagner de l'XP pendant la partie et de s'améliorer, ou encore de, par exemple, pouvoir ressusciter quelqu'un à table si tu as un héros qui, qui y passe. Quoi. Et donc le, le système de jeu est intéressant, y a plus de speech-là et de, de, de, de système de cartes. Euh, c'est un jeu où, par exemple, tu as une mécanique spéciale euh, d'alerte. et de, de construction de, de salles, c'est-à-dire que les salles, quand tu rentres dedans, tu vas sur un petit plateau à part jeter les dés, et c'est les dés qui vont te dire où sont les ennemis, est-ce qu'il y a des coffres, où est-ce qu'ils sont, etc. Donc en fait, tu as une rejouabilité forte, puisque c'est totalement aléatoire, euh, sur tu vois la, la composition de où sont les ennemis. Et le, le jeu se joue, Alors ça pour le coup c'est très old school, tu as des socles carrés, euh, puisque en fait l'orientation des figurines va être importante, pour voir si tu as des angles de vue, donc ça permet une, un certain degré d'infiltration, euh, c'est aussi quand tu rentres dans une salle, bah, tu peux avoir des gardes qui par exemple tous te regardent vers toi et donc t'ont vu tout de suite et sont alertés. Ou tu peux avoir des gardes qui par exemple sont encore de dos et donc tu avoir l'occasion de leur mettre un petit backstab. Il enfin, y, y a pas mal de mécaniques qui sont vraiment sympas. Il y a une mécanique de craft aussi dans le jeu. Euh, tu vois, donc là où tu récupères des composants au fur et à mesure des quêtes qui te permettent d'améliorer ton équipement. Donc est, voilà, c'est un dungeon crawler euh, qui, est, euh, qui est assez riche. Euh, surtout que là bon, y a... on a regroupé tout ce qu'il y avait dans l'ancien Kickstarter donc il y a quand même 172 figurines et il doit y avoir je crois 9 ou 10 peuples différents tu vois dans la boîte donc il euh, y, y a vraiment de quoi faire en fait c'est très très complet. Euh, même pour des gens tu vois, qui feraient du jeu de rôle Ou qui veulent faire euh, un peu ce qu'ils veulent en termes de donjon C'est un vrai bac à sable en fait T'as ah, okay. du matériel pour faire un peu tout t as des tuiles, euh, tuiles intra-donjon tu as des tuiles en extérieur tu as des tuiles plutôt village C'est très modulable et très modulaire Tu peux et vraiment faire beaucoup de choses sur le jeu il a une Quarantaine de quêtes, tu vois donc euh, euh, là, ça c'est On a parlé Ragnarok qui, qui fait partie du, du passé, mais qui est en train de courir sur le présent. On a parlé ouais. Dorquest qui est vraiment le présent actuel. On est en plein dedans. Et euh, j'aimerais aborder avec toi un petit peu les projets à venir. Qu'est-ce qu'il y a dans la musette de Gilles euh, sur euh, cette année 2023 et potentiellement celle d'après? Euh, on, on veut savoir. Ok, alors 2023, on a, euh, on a aussi Batman, donc, qui était le Kickstarter qu'on a fait l'année dernière en jeu de plateau et en jeu de rôle, euh, qui, va aborder en, qui va arriver en livraison à la fin de cette année. Euh, donc là, sur, sur Batman, sur le jeu de plateau, euh, on, a, on, a, on a fait ce que j'appelle une boucle, c'est-à-dire tous les modes de jeu à peu près possibles sont, sont maintenant faits, c'est-à-dire on a un mode versus où tu peux vraiment reprendre les vilains et les héros du jeu, plus des, des goons, des des unités d'élite, etc. et faire de l'affrontement en mode skirmish sur des scénarios précis. On a un mode solo coop où tu peux arrêter tous les scénarios du, du jeu normal qui est un mode aventure. Parce que Batman se joue normalement avec chaque joueur joue un héros, plus un joueur qui joue euh, le super vilain et qui lui, voilà, a toujours un ou deux vilains, plus euh, plein de brutes, tu vois, des des mecs de gang etc à gérer euh, et donc là on a un mode solo coop qui permet de, de, de continuer à de faire tous ces scénarios là mais sans avoir besoin de quelqu'un qui joue le vilain pour les gens tu vois qui aiment pas se, se mettre sur la tronche euh, et euh, on avait le jeu de rôle Batman donc qui a été fait en même temps et qui vivra euh, donc lui aussi en fin d'année euh, cette année le prochain Kickstarter qu'on aura après Orquest ce sera Conan euh, Conan on va arriver avec euh, c'était une... quelque chose qui était très demandé par nos fans sur Conan, euh, à savoir l'extension le... sur les clous rouges, qui est le... à peu près l'une des plus grosses et les plus connues nouvelles de l'auteur qu'on n'avait pas encore faite. Euh... Et donc, Conan, on va à la fois avoir du reprint du jeu de départ, parce que le, le jeu, si tu veux, avait, été... avait existé et en boutique, et sur Kickstarter. Donc l'édition Kickstarter était vraiment très augmentée. Là, c'est pareil, il devait... Je sais pas, peut-être 140 figurines, quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment deux boîtes très, très pleines. Euh, en boutique, c'était pas le cas. Et du coup, en boutique, ça avait été un peu compliqué parce qu'une partie des scénarios existants n'était bah, pas jouable si tu n'avais pas tout. Donc, euh, ça limitait quand même pas mal le potentiel pour les gens qui l'avaient acheté en boutique. Et donc là, ce sera disponible en entier et également avec juste le complément. C'est-à-dire, il euh, y aura la possibilité pour les gens euh, qui avaient acheté le jeu en boutique d'acheter juste les stretch goals pour se mettre à niveau avec tout le monde sans devoir tout racheter. Ah, ok, c'est cool. Et surtout... Alors Ça, j'en parle, c'est pas officiellement annoncé, mais comme ça, voilà, tu seras le premier. Allez, euh... <rire> il y aura un mode versus pour Conan. Euh... Voilà, il y aura effectivement, euh... c'est quelque chose. Alors, je rentrerai pas dans le détail, ça, on y arrivera quand on, quand on s'approchera de la date, mais euh, c'est quelque chose que Frédéric voulait travailler et travaille depuis longtemps. Euh... Et donc, ça, ça va être un mode de jeu Conan qui va permettre d'utiliser absolument tout le contenu que les gens ont sur Conan. Euh, tu Est-ce que tu peux nous ça, recontextualiser pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Conan un petit peu Ouais, alors Conan c'est ce qu'on pourrait appeler un univers de low fantasy, c'est-à-dire il euh, y a de la magie, il y a quelques créatures euh, étranges, il y a des démons, etc. Mais contrairement par exemple à Donjons et Dragons ou à Warhammer, euh, il se passe pas des trucs surnaturels et incroyables à tous les coins de rue. Euh, surtout par rapport à Donjons et dragon d'ailleurs. Et en fait donc c'est un univers où au départ on suit un héros principal qui est Conan. Hein, Seul, il y a beaucoup d'autres héros ou d'héroïnes qui gravitent autour de lui. Et euh, Conan, c'est souvent des, des histoires, ce qu'on appelle de sword and sorcery, c'est-à-dire euh, des combats d'épée et de la sorcellerie. C'est vraiment, euh, si tu veux, souvent, c'est des histoires courtes, très nerveuses, où tu as vraiment voilà, deux, deux, trois combats très acharnés qui se déroulent et où tu vas suivre les aventures de Conan, qui est, qui est vu comme une sorte de barbare qui arrive chez les gens civilisés et où tu te rends souvent compte qu'en fait la, la corruption qui règne en ville fait que finalement c'est peut-être lui le plus civilisé du lot. Euh, c'est juste qu'il a sa manière à lui de vivre. Euh, et donc dans les, dans les livres de Ward, Conan est, est beaucoup moins, euh, j'ai envie de dire, le, le bois sans cervelle que tu vois dans les films avec Arnold. Euh, c'est quelqu'un qui a quand même son, son, son code de pensée, qui a ses valeurs. Et, euh, et donc voilà, tu as tout ce côté-là de, de Conan où c'est un, un univers de combat. Clairement, les, les scénarios Conan... Euh, enfin c'est beaucoup beaucoup de combats et comme je te dis c'est très nerveux c'est très mortel, c'est très létal c'est pas des combats tu vois 12 potions de soins, 3 soigneurs et puis t'es pas sur un côté à la MMORPG ou autre Conan pour moi c'est vraiment comme je te dis c'est un jeu où pendant une heure, une heure et demie tu as l'impression de faire du jeu de rôle presque tellement tu es dans ton personnage sur ce qui se passe c'est un jeu pour moi qui était vraiment très bien pensé c'est un des premiers jeux où notamment par exemple le tour des, des joueurs est complètement mélangé tu vois c'est à dire chacun fait ses actions au fur et à mesure c'est pas euh, bah, euh, Alex il va jouer puis quand Alex a fini il va jouer puis je... donc en fait ça permet des stratégies euh, tu sais et de la vie sur le plateau qui est, qui est très très intéressante quoi il, il se passe toujours quelque chose en fait euh, donc tu as tout cet aspect là et puis Frédéric avait fait donc un système où tu as euh, en fait tu des gènes qui, des qui représentent et ton énergie et tes points de vie et c'est à toi de décider euh, à quel point tu veux booster tes attaques, à quel point tu veux bouger loin ou autre, en sachant que plus t'en fais à un tour donné, de façon héroïque, plus après tu vas devoir prendre du temps, ou tu vas devoir te reposer, ou tu vas être plus vulnérable euh, par rapport aux joueurs de l'Overlord, euh, toutes les pourritures et tous les vilains euh, qui vont te mettre sur la tronche. Quoi. Donc, euh, donc voilà, Conan c'est un jeu pour ça, où il y, y a eu beaucoup de contenu, parce qu'il y, y a beaucoup de héros, il y a beaucoup de peuples différents, il y a beaucoup de créatures différentes, euh, et donc là tout ça, ça va être jouable avec, euh, avec le mode versus qui arrive. Ok. Est-ce que tu penses que Arnold Schwarzenegger a pledgé ou pas oh, C'est marrant que tu me dises ça. Je peux pas te dire pourquoi, mais moi, je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'il va pledger sur la prochaine. Allez, Allez. on prend les paris. Euh, que... ah, on prend les paris. <rire> J'espère que ça fonctionnera. Euh, donc euh, Conan, Conan. quelle quel, quel période 2023 Je pense qu'on sera vers le milieu d'année. Je peux pas te dire exactement okay. le mois, mais euh, ça, va, ça va être ça. En fait, nous, dans l'absolu, là, c'est un choix, hein. là pour le coup on n'a pas d'obligation de le faire comme ça Mais en fait nous on ne lancera pas Conan en Kickstarter Tant que la production de Mythic Battle n'est pas finie euh, Conan et après Conan L'after Conan L'after Conan, alors on aura un... Il y aura un jeu de rôle Solomon Kane Qui est prévu pour la seconde partie de l'année euh, Donc Solomon Kane c'est une autre licence du même auteur que Conan Où là c'est quelque chose de, de, de beaucoup plus sombre Là c'est vraiment euh, le... En, en fait, là, ça te parlera plus facilement Solomon Kane, c'est le héros qui a, euh, c'est le prototype de l'archétype du répurgateur à Warhammer. En fait, le répurgateur à Warhammer, ça vient quasi exclusivement de Solomon Kane. Bien Cain. sûr. Euh, donc c'est vraiment le mec avec son chapeau, euh, voilà, qui est là pour lutter contre la sorcellerie, tout, tout ce qui peut être démoniaque, magie noire, etc. Et donc c'est tout un jeu, jeu de rôle tiré sur euh, sur cette Europe, mais pas que, hein. ça joue sur euh, vraiment l'ensemble du globe, euh, sur toute cette période. Euh, euh, plutôt plutôt 18 e Où euh, voilà, il y avait de la, de la magie Des trucs un peu occultes euh, qui se déroulent Et donc ça on l'aura en jeu de rôle euh, Sur la seconde moitié de l'année Et en fin d'année Alors ça je peux pas encore te dire Mais effectivement on aura un autre, euh, un autre jeu de la figurine Qui arrivera à ce moment là euh... alors, on a, on a, euh... alors sans te donner l'ordre Sur la fin de cette année Et le début de l'année prochaine On aura Il euh... y a deux jeux qui, qui arriveront Il y aura euh, la suite de Mythic Battle Donc là c'est Mythic Battle Egypte euh, okay. euh, du réapprovisionnement nice. Pour Ragnarok Avec la, la, la continuité de la gamme Et puis le, la, la continuité de Panthéon Bah ici je te montrerai. On a déjà pas mal de trucs Je te montrerai après euh, ouais. ouais. bien que tu étais petit exclu ouais. aussi <rire> Ouais Pendant quelques temps <rire> et, euh, et on aura donc Reich Buster Qui est une, une licence Qu'on a racheté à Mythic Games Alors Je ne sais pas si tu avais suivi ou pas C'est un c'est une sorte d'Allemagne nazi pulp où les, les nazis ont, des, euh, ont trouvé des, des substances un peu bizarres et des, des moyens un peu extraterrestres de, de faire des trucs assez dégueulasses avec des, des créatures particulières et de, des matières pour les flingues assez dévastatrices et où donc tu joues les alliés. Euh, et la résistance qui eux viennent bah, pour mettre complètement fin au régime nazi quoi donc euh, le jeu est assez trippant en plus bon c'est toujours bien quand tu peux taper du nazi hein, on peut pas bouder notre plaisir mais euh, <rire> mais, euh, mais en, en fait le jeu si tu veux à l'époque euh, moi j'avais vraiment adoré c'est Frédéric c'est pareil c'est pour moi c'était un vrai coup de cœur visuellement je, je trouvais l'unir vraiment euh, chiadé c'était c'était excellent les figurines sont vraiment très belles pour euh, pour de la figurine déjà assemblée franchement euh, moi je je, je... Mais encore maintenant je suis assez admiratif. Il y avait le gameplay où voilà, c'était pas exactement ce qu'on voulait. Et là en l'occurrence, donc game avait déjà travaillé un peu sur une, une version des règles que nous on est encore en train de recorriger aussi derrière. Euh... Puisque c'est un jeu en fait qui se passe en, dans les grandes lignes en deux parties. Tu as toujours une partie d'infiltration où tu essaies de faire le maximum de choses avant qu'il y ait l'alerte sonner euh, chez nos amis les nazis. Euh, et par contre, une fois que l'alerte est donnée, bah, clairement, tu as, t as le, le bataillon complet de Nazion euh, qui débarque, et puis là, le, le côté infiltration, tu c'est vraiment, faut désinguer le maximum de gens, le minimum de temps, euh, pour pas te faire submerger, quoi. tu c'est... Je dirais c'est un, un peu le côté tyrannide, tu vois limite sur la fin où vraiment c'est l'essai, quoi, c'est blindé de monde partout euh. Et donc là par contre t'as as tout un combo de deck etc, t'as pas mal d'actions héroïques à faire Donc euh, c'est ça pour le coup c'est un jeu et un univers vraiment que j'ai trouvé vraiment excellent, je, je suis très content qu'on le récupère pour continuer à le développer Tu vois okay. ça, ça rejoint ce que je te disais avec le fait qu'on aime bien aussi nous euh, pouvoir développer nos gammes sur la durée quoi euh, parce que voilà, moi je trouve toujours dommage quand tu as des jeux que aimes bien et puis bon bah c'est sorti puis c'est fini quoi. Ouais, bien euh, sûr. Surtout sur des jeux à figurines donc... Euh... Ouais. Donc non non ça c'est vraiment... Euh, c'est un jeu très sympa. Si t'as pas eu l'occasion, euh, moi je t'invite à acheter un oeil. Il est... Ok. Ah, bah, j'y manquerai pas. J'y pas. Et donc ça, ça, ça c'est dans les clous. Et est-ce que tu as d'autres euh, potentielles licences qui font de l'œil ou des trucs euh, sur lesquels tu aimerais te projeter on a, mais là pour le coup c'est top secret, on a effectivement des, des trucs dans les bacs en licence, licence, licence pour 2024 et pour 2025, parce que le, le travail sur les licences c'est toujours très long, parce que tu as des longues périodes de tractation, de validation, en tout cas si tu as des, des, ce qu'on appelle des ayants droit qui sont très regardants sur ce qui se passe, mais euh, là on, ouais, on est très très content, et ce qu'on... Enfin, je pense que les gens s'attendent pas du tout à ce qu'on ait ça ou qu'on récupère ça, donc ça va être, ça va être vraiment pas mal. C'est je suis, je suis très, très, très, ce euh... qu'on appelle un gros ouais, suspense. Je sais, là, là, là, je suis une Là, bon... là c'est l'enfer. Ah, carrément. Là, je... Je, évidemment, hein, je, je ne sais pas du tout. Euh, je, je ne sais pas du tout. Et mon oui, but n'est pas du tout de te faire dire les choses. Moi, je, je rebondis juste sur un truc. Euh, je, ouais. je, jette, je jette ça là. Vous en faites bien ce que vous voulez. Euh, J'ai reçu en podcast... Pour le coup, on était en, en live. J'ai reçu euh, Nicolas Jarry euh, sur un, ouais. un podcast en live. Je sais pas si tu sais qui est Nicolas Jarry. Ouais. Ouais, qui est scénariste chez les éditions Soleil et qui est scénariste de de elf, enfin euh, il fait partie des scénaristes de, de elf, ouais, nains pour rand, et, et, ça, ouais. Ouais, et ouais. des terres d'aran, etc. Ouais. Et, euh, et puis bah, quand dans le live, je discutais avec lui, je lui disais, mais euh, tain, votre univers, il se prête tellement aux jeux de figurines, quoi. Je veux dire, on a envie de jouer les nains, les elfes, mais des terres d'aran, quoi. Et, euh, et il m'a dit, bah écoute, euh... alors moi j'ai demandé par curiosité, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui bosse à, avec vous pour pour... pour, pour... Proposer ça, etc. M'a dit bah écoute, euh, on peut pas trop en dire plus, mais il euh, y a quelqu'un potentiellement qui euh, qui euh, qui s'est proposé de, de, de reprendre un, un jeu de figurines autour de ça. Et, euh, et voilà. Et donc je jette ça là euh, parce que euh, j'attends de savoir le beau jour où, où la personne va dévoiler. C'est nous qui avons la licence des d'Aran et on va vous on va vous envoyer ça dans la gueule en jeu de figurines. Je trouverai ça monumentesque, monumental. Je pense que ce serait une très belle annonce. Ah cas. ouais, ouais ça, serait, ça, ça, annonce. Serait, ça serait vraiment une belle annonce. Donc, je suis vraiment curieux de savoir qui c'est. Euh, et, euh, et puis, si si ça n'aboutit pas, euh, voilà, le, le message est lancé. Si on peut mettre les gens en connexion, je pense qu'il y, y, y, y a du très très lourd à faire dans cet univers. C'est assez dingo, quoi. Bah, si ça n'aboutit pas euh, et que c'est pas nous, bah, qui nous contacte <rire> Effectivement. Yes eh ben écoute c'est top Ah mais c'est vrai que ce serait, ce, serait un, ce serait un bel univers C'est vrai que euh, ouais. ça pour le coup ça, je pense Ça se, ça se très bien euh, Ça se prêterait bien effectivement à un jeu de plateau Ouais et puis je trouve que le support en plus Le support bande dessinée à côté euh, est quand même quelque chose d'assez canon Ouais c'est très beau, euh, très sympa ouais, ouais. Pour se projeter dans l'univers quoi, t'es vachement T'es dedans quoi T'as as, as, as, as tout un travail d'illustration et tout Qui est, qui, qui, qui est, qui est déjà là bah, Moi le... je pense en, en BD c'est vraiment Une des révélations de ces dernières années Ouais euh, ah oui. euh, c'est très très suivi et, et ça fait partie des rares euh, Pour moi ça fait partie des rares licences qui sont à la fois suivies euh, je dirais par des boomers et par des ados. Enfin tu vois ça ratisse très large en termes d'intérêt euh, donc, euh, donc ça à ouais je pense que ce serait Il euh, y a de quoi faire. Bon, tu dis, y a de quoi faire. Je suis désolé, j'ai des travaux comme par hasard juste en dessous de chez moi, vous entendez un petit peu de bazar, je m'en excuse par avance, je ne peux rien y faire, je ne peux pas couper les travaux en dessous. Je, alors, Je vais, vais m'arrêter sur cette dernière question, euh, puisque on a, alors, là c'est vraiment de la curiosité, on parle de licences, on parle de licences de, licence de type Batman, de type Conan, surtout Batman, hein, c'est des grosses licences. Euh, Est-ce que c'est toi qui as la manœuvre quand vous avez à travailler avec les propriétaires intellectuels des licences pour... Euh, bah, venir voir les, les, les... Alors, je sais pas exactement, d'ailleurs, comment ce, ce, ce profil des, des négociations ou des discussions autour de licence, mais est-ce que c'est toi qui pars en fer de lance, voir, euh, voir euh, la Warner en disant « Nous, on aimerait bien faire un jeu de figurine sur Batman. » Comment ça se passe C'est toi qui as la manœuvre ou pas derrière ça Alors, c'est beaucoup moi mais c'est aussi beaucoup Fred. Okay. Euh, pour le coup, Fred aussi, euh, puisque bah, voilà, hein, Fred, l'idée aussi avec Monet, c'est qu'il puisse faire les, les univers dont il a envie, tu vois, quand c'est des trucs qui existent déjà. Euh, donc, euh, non, non, Fred, Fred aussi fait un gros travail là-dessus, euh, un gros travail de recherche de licence. Alors, ça arrive qu'on soit approché hein, aussi pour, pour faire directement des jeux, mais euh, en fait, comme je te disais, le truc c'est que nous, sur 2023-2024, on a déjà un planning qui est tellement fourni, euh, c'est très difficile de rajouter quelque chose, sur, en tout cas sur du jeu à figurines. Le but c'est pas dans ce sortir pour dire d'en sortir donc euh... donc euh, c'est rare qu'on accepte quand on nous propose après je dis pas qu'on acceptera jamais hein, mais euh, c'est c'est pas très fréquent par contre euh, oui Fred et moi on prospecte beaucoup euh... et en moins maintenant parce qu'on a déjà un planning bien chargé ouais donc on, on lève un peu le pied euh... surtout que pour bon, les... les licences qu'il faut aussi euh... enfin ce qu'il faut jamais oublier du côté éditeur c'est que tu as... as toujours aussi une avance tu vois sur sur les droits et tout à payer donc enfin euh, faut faire attention quand même en termes de trésorerie et tout à ce que tu fais, euh, à, pas, à pas te lancer dans 50 trucs en même temps, quoi. Donc, euh... donc ça voilà. Non, Fred cherche beaucoup aussi. Euh... Là par exemple, le alors tu vois, c'est marrant. Je dis ça, et alors je peux, je peux toujours pas dire quoi, mais par exemple, le jeu qu'on annoncera à la Gen Con cette année et qu'on fera l'année prochaine, pour le coup, on n'a pas nous prospecté pour trouver quelqu'un, quelqu'un ne nous a pas prospecté, c'est vraiment venu. Euh... Sur le hasard d'une discussion, alors c'est en plus pour le coup, c'est en fait on, on discutait avec un autre patron, euh, et on est tombé à, à se retrouver à parler de Bittic Battle et il dit putain j'adore ce jeu c'est vraiment génial il montrait plein de photos de de filles qu'il avait peintes et tout et il disait vraiment putain moi j'adorais qu'il puisse avoir un jeu là-dessus etc Quitter une licence de chez eux et puis bah Document a dit bah écoute euh, c'est marrant parce qu'avec Fred la veille on en avait parlé <rire> de se dire ah ce serait trop top de faire un jeu là-dessus et donc ça s'est fait 50-50 euh, tu vois pour le coup euh, ah, c'est des deux côtés en même temps ouais c'est cool c'est ouais, cool euh, super c'est ça donnant enfin tu vois je veux dire quand tu sur un jeu, quand tu sais que tu vas devoir travailler un, deux ou trois ans dessus, euh, et que ça commence comme ça, c'est comme euh, voilà, ça met dans, dans une bonne ambiance. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est assez cool. Donc, euh, donc un... voilà, ça j'ai hâte aussi. Euh... Pour les, les, les fans des licences que, que, que vous produisez, que, que vous re, retranscrivez en jeu, je, ceux qui veulent vous suivre, euh, l'avancée des, des, des Kickstarter, le, le développement, le, le suivi aussi de ces gammes-là, comme tu disais, ça vous tient à cœur d'avoir de, des jeux qui ont un suivi et une durée dans le temps. Comment est-ce qu'on fait pour suivre euh, Monolith et tous ces jeux Alors, pour encore quelques semaines, c'est principalement le Facebook de Monolith, le Facebook ou l'Instagram, le Facebook c'est vraiment le gros bastion. Mais... Euh, même si c'est un peu une arlésienne pour certains, on, on a le site euh, monolithe jumelé avec la boutique en ligne qui vont arriver là euh, pour le premier trimestre. Donc, ça va être soit février, soit mars, ce sera pas janvier. Euh, et donc, les gens pourront nous suivre aussi directement à partir de là où il y aura toutes les news, euh, toutes les news sur le site, que ça concerne aussi bien des Kickstarter, euh, en dehors de Kickstarter, euh, les tournois, tout. Tu as parlé de boutique en ligne. Vous vendez des jeux euh, sur la boutique Ouais, on va les... sur la boutique en ligne, on va aussi avoir les jeux qui seront présents. Euh, jeux, extensions, euh... Euh, Kickstarter exclusive, hein, puisque souvent les Kickstarter exclusives c'est aussi euh, boutique, salon, etc. Quoi. Enfin, euh, boutique en ligne. Donc, euh, donc oui, nous, on va avoir tous les produits. Donc là, au démarrage, il y aura du Claustrophobia 1643, il y aura du Conan. Euh, peu de temps après, il y aura aussi du Mythic Battle. Euh, en fin d'année, il y aura du Horquest, il y aura du... Batman, enfin voilà, au fur et à mesure en fait que les jeux vont arriver, ils seront également disponibles sur la boutique. Ah, c'est cool, donc tu vas vous allez distribuer vos propres jeux aussi. Ouais, par contre, faut savoir quand même que sur la boutique en ligne, les jeux, les jeux seront toujours plus chers que sur Kickstarter. Bien sûr. Et quand j'ai plus cher, c'est pas de 5 euros, c'est vraiment plus cher. Ouais. L'idée, c'est que les gens qui est euh, pledgé un an plus tôt, ils se retrouvent, tu vois, être perdants par rapport aux gens qui arrivent un an plus tard. Quoi. Bien sûr. Donc, euh, donc, par contre, voilà, ce sera pas du tout les mêmes gammes de prix, ça. Ouais. Okay. mais ce sera toujours moins cher que les spéculations que tu peux avoir c'est aussi pour ça qu'on a la boutique derrière moi je vois notamment conan euh, bon on a des gens qui des fois nous disent tu as des extensions qui étaient à 15 euros sur kickstarter et qui sont à 80 balles sur ebay quoi donc euh, bon c'est toujours euh... ouais. c'est perdant, perdant tu vois, c'est perdant pour les gens qui achètent et c'est perdant pour nous aussi en fait ouais. euh, donc euh... si on peut concircuiter ça c'est bien ok Ok, ok, et eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de, de, de, tout, son, de tout ce dont on voulait parler, euh, à savoir l'actualité monolithe. Euh, C'était un plaisir, Gilles, de te recevoir. Euh, bah, on a un donné... de revenir. Eh ben, c'est très très cool. J'attends ton retour en métropole pour qu'on fasse ça. <rire> août, août, je serai, là, je serai là en août. Je sais pas où encore. Ah, c'est la surprise pour ah, le bah, c'est bien, tu, tu pourras nous mettre une purge, mais un autre jeu. Et eh ben euh, carrément. On fera un live. <rire> J'inviterai Manu comme ça la défaite sera pas mienne ouais. et puis voilà. <rire> Mais carrément avec, avec, avec grand plaisir euh, on, on vous recevra euh, de, de toute façon on a le studio chez Franck en Ile-de-France qui est, qui, est qui est là pour ouais. ça Donc on vous recevra avec grand plaisir à toute l'équipe Monolith euh, Et puis peut-être que d'ici là il y, aura, il y aura encore des, des nouvelles choses à annoncer euh, à présenter euh, Gencon, oui. prochaine échéance Donc le, le Gencon tu nous disais euh, T'es a... mute Ouais c'est la première semaine d'août Donc, euh, donc et si tu reviens fin août euh, On aura forcément des sujets en plus La euh, fois, Et eh bien écoute c'est noté dans l'agenda Avec grand plaisir Les amis j'espère que ça vous a plu Si vous voulez découvrir Monolith je vous mets tous les liens dans la description Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Le Facebook, l'Instagram, le site Et euh, tutti quanti On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame Je vous dis à bientôt Les seigneurs de guerre et encore merci à toi Gilles Ciao ciao bah, Merci, ciao les seigneurs